I think Nous, Kiowa, Indiens d'Amérique, vivons au pied de la tour du diable. Un jour, cette petite fille qui jouait paisiblement furent attaquée par un ours. Elles se réfugièrent sur un rocher brusquement surgi du sol. Sa structure brisée la détresse des griffes de l'ours qui ne put jamais les atteindre. Le volcan Oltoyenyo-Lengai est la demeure d'Engai, Dieu qui créa la savane africaine et le peuple Maasai. Seul, digne d'élever les ébus qu'il leur avait offert. Les Maasai pensent que les cendres projetées par le volcan sont le signe que les prières faites à Engai ont été exaucées. En 1660, une coulée du Vésuve menace un village italien. Une procession est organisée. Soudain, de petites croix tombent du ciel. Est-ce un signe de Saint-Janvier, protecteur des populations face au volcan Du prosaïque, la science y voit des pyroxènes. Cristaux noirs jaillit du cratère. Les éruptions du Bromo. En Indonésie, en saupoudrant de cendres les terres alentours, permettent trois récoltes de riz par Chaque année, une fête joyeuse, le Kesodo, est organisée en l'honneur de Brahma, dieu hindouiste qui apporte prospérité et protection. Au Japon, le volcan Fujisan abrite la déesse qui fait fleurir les cerisiers. Les pétales emportés par le vent, symbolisent le caractère éphémère de la vie. Le Fujisan est aussi un lieu de pèlerinage essentiel. Tout Japonais doit, au moins une fois dans sa vie, gravir ce volcan pour saluer le soleil levant et à travers lui, la déesse fondatrice du Japon. Oh, doutez le courroux de la déesse à Royal Pollet! Le volcan qui aurait sa demeure!